L'homme est un animal complexe, capable de tout, du plus cruel comme du plus tendre. Toute la civilisation antique et moderne, les merveilles de la science que nous contemplons et dont nous jouissons chaque jour, sont l'œuvre de la main de l'homme. Aujourd'hui, pratiquement personne ne peut vivre sans un téléphone mobile. Les appareils électrodomestiques ont amélioré incontestablement notre existence, et grâce au progrès de la médecine, certaines maladies qui furent autrefois incurables, aujourd'hui ne le sont plus. Évidemment, nous nous émerveillons de voir décoller ces énormes bêtes de métal, que sont les avions, avec des tonnes de poids à bord. Eh bien, tout cela est le témoignage de l'intelligence de l'homme. Pourtant, l'homme n'est pas heureux, car il est sombré dans son orgueil. Il a rejeté la vérité qui seule peut lui procurer le vrai bonheur et lui donner la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, tout est ténèbre et illusion. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul salut imaginable ne peut se trouver que dans sa parole, que nous appelons l'évangile. L'évangile est le seul système de pensée qui non seulement nous parle du problème, mais aussi il nous montre la solution. L'évangile nous dit que le problème de l'homme est un problème moral, dont la solution passe irrémédiablement par Jésus-Christ. En outre, les philosophes, tout comme les scientifiques, ont largement prouvé la faillite de la raison humaine. Non seulement ils se contredisent, mais encore, leurs manières de vivre sont rarement convaincantes. Dans ce contexte, Jésus Christ a condamné par avance toute forme d'illusion quant au potentiel de la raison humaine. Jésus Christ a dit que ce n'est pas la sagesse qui sort du cœur de l'homme, mais ce sont au contraire les mauvaises pensées, les mensonges, les adultères, les débauches, les dérèglements, la cupidité, les vols, les meurtres. La méchanceté, la fraude, l'orgueil, la calomnie, la jalousie, la folie, toutes ces choses naissent dans le cœur de l'homme. Donc, aussi fortes et aussi puissantes que sont sa clarté et sa réflexion, l'homme reste ce qu'il est, un être fini et limité, condamné à être malheureux s'il s'éloigne de son Créateur. Il n'est pas possible que l'homme trouve du bonheur sans considérer sa nature dégénéré et perverti. Tout son être, y compris sa raison, est dégénéré et perverti à cause du péché. Donc, la raison humaine, la sagesse humaine, ne peut en aucun cas lui garantir une vraie paix et donner un sens à sa vie. Nous devons tout de même estimer que la philosophie et la science ont contribué grandement au bien-être matériel de l'homme, mais elles n'ont pas répondu aux questions qui se rapportent au sens et à l'objectif de la vie. La philosophie et la science n'ont apporté aucune solution réelle au problème fondamental de l'homme. Nous avons dit tout à l'heure que le problème de l'homme est un problème moral. Pour que l'homme trouve du bonheur, pour que l'homme trouve un sens à sa vie, il a besoin d'une contrainte intérieure qui lui fasse voir quand il doit se tourner à gauche ou à droite, quand il doit faire ceci ou quand il ne doit pas faire cela. Cette contrainte intérieure est la crainte de Dieu, son créateur.